Bonjour à tous, nous sommes en novembre 2020. Euh, J'aimerais faire aujourd'hui une vidéo sur euh, l'or, euh, ce qui va arriver. On est encore en consolidation. Euh, comme vous le savez, il n'y a rien qui a changé euh, à court terme. Euh, je ne sais pas si d'ici à la fin de l'année, on va réussir à enfin euh, euh, repartir en tendance sociale. C'est ce qu'on avait cru il y a deux semaines. Il y a deux semaines, c'était, ça, ça ressemblait à ça. Réellement, là, on pensait vraiment qu'on... On aurait peut-être un, un retour vers euh, la hausse, mais c'est pas ce qui est arrivé et, et c'est pas nous qui décidons. Dans le fond, on observe le marché et euh, on se soumet à ça, on n'a pas le choix. Donc, euh, dans le fond, j'ai placé des articles sur mon site goldbullmarket.ca et vous allez trouver euh, euh, ben, euh, trois articles surtout là, qui euh, qui peuvent vraiment nous intéresser au niveau de l'art aujourd'hui parce que dans le fond, on se trouve à avoir un Goldman Sachs qui... Euh, continue à proclamer parce qu'il l'avait dit un peu dans le passé euh, que le prix de l'or pour 2021 atteindrait 2300 et c'est ce qui maintient à ce qu'il maintient encore la grande banque Goldman Sachs euh, donc euh, leur plan est très simple c'est que tout simplement on se trouve à continuer l'impression monétaire à outrance et euh, la valeur refuge ben on dit que le bitcoin est aussi une valeur refuge. On est rendu à 17 000 là. Donc, euh, euh, Mais c'est un petit petit marché, il est très euphorique. Et ce que j'ai appris, euh, euh, c'est qu'il se trouve avoir 5 euh, euh, de personnes... Euh, c'est seulement une petite quantité d'individus qui détiennent la grande... 95 des, bi des bitcoins. C'est ce que j'ai vu dans... Le livre, nouveau livre économique là, qui vient de sortir. Euh, euh, donc, euh, si c'est ça, donc, les influences sur le, le, le, la masse de Bitcoin, dans le fond, sont, sont vraiment peuvent être manipulées par quelques-uns. Donc, euh, euh, les petits rentrent, mettent de l'argent dans le système, dans le système de Bitcoin. Bitcoin. Et euh, ça fait monter le Bitcoin euh, rapidement. Donc, euh, pour ceux qui veulent investir dans le Bitcoin, vous pouvez, mais pour moi, là, je maintiens encore. C'est sûr que d'un, c'est pas une devise. De deux, c'est pas... Euh, euh, on dit que c'est le, le nouvel or euh, au, aujourd'hui, euh, moi je le pense pas, parce que dans le fond, l'or physique va toujours rester la, la valeur refuge euh, euh, par excellence, c'est ce que je crois fondamentalement. même si Mais le bitcoin, euh, s'il y a des personnes qui sont intéressées à, à investir, ben, c'est à vos risques et périls, mais euh, d'un, c'est très très volatile, parce que dans le fond, on se trouve à, à faire des grands grands mouvements, hein, qui euh, ça donne une, euh, une impression de non-stabilité au niveau de l'investissement, et ce pas le cas de l'or. L'or a des mouvements, euh, peut avoir des très grands mouvements, c'est ça qui est arrivé, les, les trois grands boules market, euh, mais euh, les mouvements sont lents quand même. Euh, les deux premiers grands bouts de market, 70 et de 70 à 80, avec un petit intermède à 70, 75 je crois, 75, 76, et ensuite le dernier bout, c'est l'or a été propulsé en de 70 à 35 dollars long jusqu'à 840 dollars, euh, qui équivaut à peu près 2600 dollars avec nos dollars euh, d'aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, on est loin d'être rendu à cette course-là, mais dans le fond, les mouvements sont longs, sont grands. Euh, et aussi, le marché est plus gros, donc euh, euh, l'or euh, peut absolument euh, exploser. Euh, mais en tout cas, pour le Bitcoin, euh, oui, en ce moment, ça continue la hausse, mais c'est euh, de savoir si euh, euh, ça ne fera pas un long... Euh, ben, comme lorsqu'on atteint euh, 2000, euh, 20 000 excusez, c'est arrivé Red, et c'est redescendu du Red, là, on pourrait atteindre peut-être 30 000 euh, Je ne sais pas. Moi, je n'investis pas dans le Bitcoin, mais je ne vous dis pas de le faire ou de ne pas le faire. Je me dis que... Mais c'est vrai que si on regarde au niveau technique, c'est en tendance haussière. Il n'y a pas de volume, comme je vous dis... Euh, Quelques influenceurs qui peuvent faire monter facilement le Bitcoin. Donc, euh, c'est un peu dangereux lorsqu'ils changent d'avis, peuvent aller renverser votre, euh, votre argent et euh, attendre, réattendre encore une coupe de mois, une coupe d'années. En tout cas, c'est ça. Donc, euh, au niveau de l'or, euh, bon, dans le fond, on se trouve avoir. Euh, ben, J'ai trois articles à vous partager euh, qui sont quand même, il faut considérer l'or à, à long terme. Euh, donc euh, L'histoire de la réflation, et lorsque j'ai vu euh, la traduction qui m'avait donné le mot réflation, euh, j'ai euh, regardé, j'ai dit c'est l'inflation, euh, réflation existe, ça se trouve être, un, après une déflation, on a une inflation, dont on, a, on appelle ça la réflation, c'est ce que j'ai appris donc c'est pour ça que j'ai dit l'histoire de la réflation, soutiendra de euh, la prochaine, l'année, l'année prochaine, en 2021, euh, soutient Goldman Sachs. Et, euh, là, on se trouve avoir aussi le petit graphique qui fait du surplace. Mais, euh, dans le fond, euh, le lingot pourrait atteindre, ah pas le lingot, là, l'once pourrait atteindre 2300 dollars, euh, euh, selon euh, ce que Goldman Sachs euh, dit. Et c'est très, très probable, dans le fond, parce qu'on va continuer l'impression monétaire, c'est officiel. Euh, même si on est divisé aux États-Unis entre les républicains et les démocrates, c'est tout ce qu'on attend. Euh, avoir euh, un goût pour injecter encore de l'argent dans le système, ce qui va faire en sorte que on, le dollar américain va encore se dévaluer. Et euh, on, continue, on, on va continuer à à se réfugier dans la valeur refuge par excellence, qui est l'art. En tant que tel, euh, il maintient un objectif euh, 6 à 12 mois de 2300$. Ça, ça se trouve être Goldman Sachs. Euh, donc, euh, c'est ça. L'article parle un peu de ça. Euh, euh, moi, je pense que ça pourrait arriver là, euh, au niveau euh, l'or et qu'on sait dit... Ouais, c'est ça. Dans le fond, vous lirez ça. C'est un petit article que j'ai mis qui n'est pas quand même long, long. Là, euh, mais c'est pour mentionner que Goldman Sachs a parlé de, de ça, de l'or qui pourrait reprendre du galon en 2021. D'ailleurs, plusieurs le disent, mais les, la réalité, c'est le marché qui décide. Et euh, comme je vous dis, on est dans une tendance long terme, ce n'est pas terminé. Euh, ici, on se trouve à voir euh, Nixon avec euh, notre cher Elvis. <rire> c'est les, les années 70, dans le fond, je voulais avoir une image qui est euh, gratuite, là, euh, qui se trouve être euh, euh, une image open source, euh, qui est... Euh, on peut utiliser, donc, c'est Nixon, tant Nixon qui a pris la décision euh, euh, de détacher l à, le dollar américain à l'or. Et depuis 1944 jusqu'en 1971, les nouvelles accords de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale avaient fait que, dans le fond, le dollar américain est devenu roi et c'était une nouvelle ordre mondiale. Et euh, j'ai lu dernièrement une petite parenthèse comme ça qu'on a eu à, à, à date là, on a eu deux, deux euh, ben, changements d'ordre mondial et qui se sont produits à deux étapes. Euh, Jim Rickard disait qu'on avait aussi ben, la deuxième guerre mondiale, à la deuxième guerre mondiale. Moi ce que j'ai vu c'est 1933. Euh, Jim Rickard parlait de 1918 je pense. C'est sûr, tu sais, qu'on a eu des euh, le traité de Versailles, c'est un c'était une guerre mondiale, donc on a eu un changement d'ordre mondial, même au niveau, du dollar, au niveau du, euh, des dollars, au niveau des dollars, puis tout ça. Euh, 1913, il ne faut pas oublier que la Fed a été créée, donc euh, là aussi, euh, c'était des nouveaux paradigmes pour euh, la planète, là, la planète en entier. Euh, donc... Euh, tout ça pour dire que Nixon a pris la décision en 1971 de détacher euh, l'or ben, euh, du dollar américain, mais dans le fond, c'était une mesure qui était supposée être temporaire. Et euh, ce que l'article nous dit en gros, là, vous pourrez aller lire ça, très intéressant, c'est que dans le fond, euh, euh, si euh, euh, j'essaie de trouver son nom, O.R. Ruff, euh, aurait pu vous préparer une retraite anticipée au milieu des années 70 à cause du boom de l'or. C'est un monsieur qui s'appelle Howard Ruff qui avait dit euh, qu'il faut acheter de l'or. Euh, euh, lui euh, il était comme un prophète dans le désert en disant achetez de l'or, achetez de l'or, achetez de l'or. Et l'or est parti euh, sous ses... Euh, ces déclarations de, en, en 1970 qui disait ça, lui, il disait qu'il va y avoir une grande crise dans les années 70, crise mondiale, tout ça. Il embarquait dans tout ce schéma-là, mais quand même, il disait de se réfugier dans l'or. Et effectivement, il y a eu raison sur un point, c'est que l'or est parti de, 1960, euh, de 35 à 840 Donc, euh, lui, il avait quand même une perspective assez catastrophique sur, euh, euh, sur ce qui se passait dans les années 70. C'est sûr qu'il y avait eu la crise du pétrole... Euh, il euh, y a eu quand même beaucoup de... La guerre du Vietnam qui finissait, mais quand même, il y avait beaucoup de... Ça brossait, ça brossait dans les années 70. Euh, beaucoup, beaucoup. Au niveau de, des tensions sociales aussi, vraiment, vraiment. Même ici au Québec, euh, c'était très, très, très actif comme euh, activité euh, euh, dans les rues, tout ça. Il euh, y avait des crises syndicales. Euh, et aux États-Unis, euh, euh, c'est la, la même chose. On avait des crises, on avait des contestations. Un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et lui, il avait dit réfugiez-vous, euh, euh, euh, placez votre, euh, vos, vos billes dans l'or et dans les orifères... Euh par le même euh, par la même de la même manière, là, dans le fond. Et euh, il y a eu raison pendant dix ans, dans le fond. Et euh, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, moi, je dis euh, que le marché de l'or a débuté. Jim Ricker, on va voir ça dans le prochain article. Dit que euh, le, la, la hausse a débuté en 2015, à 10-50. Mais moi, je pense que la vraie hausse a débuté lorsqu'on a cassé le. Le 1365, qui était la grande figure euh, tête et épaule inversée, et là, on est parti. Et depuis ce temps-là, on a fait une montée phénoménale. Et là, on est en consolidation depuis euh, le mois le début septembre, dans le fond. Fait que euh, Qu'on ait eu cette grande, grande montée, qu'on ait eu une consolidation de plusieurs mois, c'est très, très normal. Et euh, le monsieur disait ça, que dans le fond... Euh, euh, bon, l'or est passé à ben, 65 euh, au début 73, hein, parce que dans le fond, il était à 35 fixé, euh, à environ 195 à la fin de 74, et euh, ça ne faisait que commencer. Donc, c'était le changement qui ne faisait que débuter. Et c'est ça qu'on va aller voir tout à l'heure. Euh, Lorsqu'on a eu le, le changement de tendance en 70, on a eu une première montée, ensuite on a eu une, une correction-consolidation, euh, J'aurais dû aller... Euh, je vais essayer de trouver sur Macro. Si je peux le trouver. Non, je ne perdrai, je perdrai pas de temps, ça, excusez. Euh, je voulais vous montrer euh, le graphique de l'or sur le long, long terme. Euh, ah, peut-être que je pourrais... Oui, excusez, hein, je prends un peu de temps pour ça, mais je pense que ça vaut la peine. Ciao. J'étais pas prêt à... À vous montrer ça, les graphiques de là, mais on va aller le voir parce que c'est vraiment important. Euh, excusez, euh, on va aller le mettre sur moi. Euh, comme ça, excusez. On va aller comme ça. Ça se trouve être le graphique de l'or sur le long long terme et la montée qu'on a connue dans les années 70, là, cette valeur que j'ai pas lui donnée avant, on était à 35$. On a eu une montée, une correction jusqu'en 76$ et ensuite on est reparti à la hausse et c'est ce grand, grand mouvement-là euh, qui a été vraiment... Euh, euh, majestueux au niveau de l'or et c'est le premier euh, grand mouvement de l'or, premier grand bull market et ici, cette avant on était à 35 là. donc euh, et ensuite, en 2000, c'est ce qui est arrivé aussi un euh, grand mouvement qui a commencé quand même modestement jusqu'en 2005 peut-être et ensuite, on a eu des mouvements assez haussiers, 2009, la crise euh, l'or n'a pas subi euh, une grande, grande, ben oui, quand même importante, là, elle est passée de 1000$, c'est 100$, mais ensuite, on est reparti à la hausse, le grand, grand mouvement. Et ici, on se trouve à, à vivre un peu, euh, euh, si j'avais mon graphique plus long, je n'ai pas le temps, là, parce que je ne veux pas perdre trop de minutes à ça. Euh, le creux ici et qui voudrait à peu près ce creux-là, là. là. Euh, donc, euh, lorsqu'on on est parti ici, on avait eu une montée, on est descendu de même, et ensuite on est monté comme ça. C'est pour ça que le mouvement qu'on est en train de vivre en ce moment est un mouvement euh, qui ne fait que débuter, dans le fond. Euh, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Par contre, le chemin ne se fera pas d'une manière euh, fluide. Euh, euh, ça va être avec des longues étapes, des hauts, des bas, et ainsi de suite. Euh, donc euh, c'est ça, c'est ça que je voulais vous montrer au niveau du graphique, là, de l'or, euh, le mouvement, là, euh, comme je vous ai dit, même si ça serait 1800, même 1750, euh, regardez, on a eu des mouvements assez euh, importants, ben, surtout en 2009, là, donc euh, et ça peut être long quand même, là, les euh, consolidations, mais ensuite, quand qu on a le mouvement qui part en fou, euh, là, il n'y a rien pour l'arrêter, et. Ça va très, très rapidement. Euh, l'art est passé, bon, ben, en fin du compte, c'est ce que l'article dit. Et malheureusement, M. Howard, euh, en tout cas peu importe, là, euh, et a gardé son point de vue dans les années 80 et la course était terminée. Et donc, c'est important d'être au commencement de la course, et là, lorsque la course euh, se, sera terminée dans quelques années, ben là, il faudrait, même si tout le monde va être en euphorie, tous les médias vont parler de l'art, tout, tout le monde va être bien, bien content de cette situation-là, ben là, il faudrait être assez. Euh, euh, intelligent pour sortir du marché euh, et la, la course va être terminée mais on est loin de ça euh, Jim Rickert parle de 10 mille euh, dollars euh, on a euh, la sonde puis à la sonde qui parlait Ben lui c'est de long long terme là. et 24000 dollars et c'est ce qu'on va aller voir euh, pour terminer avec jim Rickert qui dit euh, euh, ben C'est sûr la troisième course qu'on est en train de vivre, euh, que l'or, euh, ça va nous mener à des sommets records. Euh, Il nous parle qu'on est dans le troisième grand marché haussier. Les deux premiers grands marchés haussiers ont été, ben, comme je vous ai dit, 70-71. C'est 71 dans le fond, après la déclaration de Nixon. En 80, hausse de 2200 de 1999, mettons 2000, c'est plus 2000, à 2010, 2011, on a eu 750 euh, Ensuite, euh, l'or a fortement chuté, euh, ben, c'est 1050 l'once. Et en ce moment, on se trouve à être à la troisième grande course, euh, euh, troisième grand marché boursier, on, euh, de, de l'or l'art, troisième grand marché. Euh, et dans l'article, c'est très très intéressant, il dit en ce moment on n'a pas assez d'or pour soutenir la masse monétaire. Donc euh, lui avait donné comme indication un, un ratio de je pense 40% pour maintenir la, la, les, les dollars, son calcul, mais aujourd'hui c'est... Euh, c'est ça qu'il parle ici euh, euh, par exemple vous voulez que la masse monétaire soit soutenue à 100% par l'or 40 là, est suffisant ou peut-être 20 ce sont des questions politiques légitimes, légitimes qui peuvent être débattues j'ai fait des calculs pour vous, pour vous et j'ai supposé euh, que était su le dollar était supporté à 40% de, de support là, de l'or euh, lui c'est pour ça que là, il a rendu son fameux calcul dans son livre euh, de, de du marché de l'or, très bon livre, euh, <coughs> il parle de 10 000 mais là, avec son calcul, là, vu que la masse monétaire augmente, il a un prix de 14 000 donc, euh, quoi qu'il en soit, ses recherches ont conclu euh, que l'or... Euh, euh, va continuer une montée euh, dans les prochaines années et c'est sûr qu'il ne faut pas être pressé parce que comme je vous dis, c'est pas un marché qui est rapide comme le Bitcoin qui va très très rapidement euh, des montées fulgurantes en quelques mois euh, l'or c'est très lent et au niveau des orifères argentifères c'est la même chose, ça suit le mouvement euh, le mouvement est suivi euh, lorsqu'on euh, euh, regarde ça à long terme et pour terminer peut-être que j'irai vous montrer euh, dans mes statistiques justement le, un site que vous, je vous ai présenté quelques fois vous devez le connaître c'est sûr euh, ça nous parle de la dette américaine ça nous parle de euh, le déficit euh, qu'on a en ce moment au niveau des États-Unis les dépenses, euh, sur ce coin là c'est important 27 260 euh, 27 000, oui, 260 euh, milliards de dollars de euh, la dette nationale le déficit budgétaire de cette année 3192 milliards, euh, euh, là on a toutes les, les statistiques au niveau des, des revenus, on n'a pas assez de revenus au niveau euh, des gouvernements américains pour euh, compenser les dépenses, et ça va être comme ça, euh, donc les dettes vont augmenter de plus en plus, et ce que je voulais vous montrer en, en finissant tout simplement, euh, c'est... Euh, euh, le dollar au. Euh, le, le dollar au ratio, là, euh, admettons que vous prenez euh, <coughs> le, le, le, le dollar réel, la dette réelle, euh, ben, la dette qui se trouve être les dollars imprimés sur la planète, là, les, les bons du trésor qui, ont, <coughs> qui sont disponibles, qui font en sorte qu'on crée la, de la fausse monnaie euh, des dollars euh, américains. Euh, eh bien, si vous mettriez ça. Euh, Coller, uh, coller. Uh, Jim Rickard dit qu'on prendrait 40% de, uh, uh, mettons de, pour essayer d'appuyer le dollar américain. Mais si on faisait 1-1, dans le fond, le ratio uh, nombre de dollars au niveau de l'or, il faudrait que l'or soit à 32 uh, 788 dollars l'once lui, c'est pour ça qu'il dit 15 000, c'est pas euh, farfelu, parce que 15 000 l'once, c'est pour euh, ben 40 qu'il qui a calculé à peu près. 14 000 pour 40 Donc, euh, mais si vous prenez 1-1, le ratio 1-1, c'est... Euh, il faudrait que l'art soit à 32 000 32 700, 33 000 dans le fond. Euh, et l'argent, c'est... Euh, euh, euh, c'est de Ratio, il me semble, euh, 177, 177 euh, l'once au niveau de l'argent. Donc, on termine avec ça. Donc Pour vous dire, de ne pas être pressé sur l'or, de regarder vraiment, vraiment à long terme. On est loin d'avoir terminé la course. Euh, et surtout, ce qui va arriver dans les prochaines semaines encore, au mois de décembre, euh, au niveau du... Euh, euh, des États-Unis. Euh, euh, on va voir euh, la transition des pouvoirs, euh, il y a encore de la contestation, mais peu importe euh, si un ou l'autre euh, remporte, si Trump revient ou Biden euh, remporte la présidence des États-Unis, euh, la, la partie n'est pas concluse comme ça. Hein. Il va falloir vraiment euh, être prudent et surtout, euh, euh, comme je vous dis, euh, euh, de continuer à, à, à regarder euh, des points d'entrée au niveau de l'or. Ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant parce qu'on pourra avoir un revirement en 2021, comme je vous dis, ce n'est pas simplement moi qui vous le dis, même si... Je pas de vous le dire depuis des mois, des années, l'or c'est la valeur refuge par excellence.